Livre de l'Apocalypse chapitre 9 Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme rois l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de Phrate. Et les quatre anges, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades, janvier entendit le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleurs de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue.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 C'est quoi l'abîme dans la Bible Le mot « abîme » apparaît dans la Bible une centaine de fois. C'est une combinaison de mots hébreux et grecs. Ce terme est mentionné dans la Bible dans Luc chapitre 8 verset 31, Romains chapitre 10 verset 7, Apocalypse 9 verset 1er et chapitre 11 verset 7, et du plus profond de la mer selon Genèse 7 verset 11, le cinquième verset d'Exode chapitre 15 et voir Genèse chapitre 1 verset 2 pour le chaos qui était couvert de ténèbres au commencement du monde et sur lequel l'Esprit de Dieu était porté. Selon Job chapitre 25 verset 5, c'est sous ces eaux et au fond de cet abîme que l'écriture dépeint les géants qui gémissent et défendent le châtiment et leurs crimes. C'est là que sont relégués les Refarins, ces anciens géants qui feront trembler le peuple de leurs vivants, voir Proverbe chapitre 2 verset 18, chapitre 9 verset 18 et chapitre 21 verset 16. Enfin, c'est dans ces sombres cachots que les prophètes Isaïe et Ézéchiel nous font voir les rois de Tyr, de Babylone et d'Égypte, qui y sont couchés et ensevelis, mais toutefois vivants et expiant leur orgueil et leur cruauté. Voir Isaïe chapitre 14 verset 9 et Ézéchiel chapitre 28 verset 10, chapitre 31 verset 18, chapitre 32 verset 19. Ces abîmes sont la demeure des démons et des empires, voir Apocalypse chapitre 9 les versets 1, 2 et 11. Une étoile qui est tombée du ciel et qui a reçu la clé de l'abîme. Elle ouvrit l'abîme et il sortit de la fumée comme d'une grande fournaise, obscurcissant le soleil et l'air, et de cette fumée sont sorties des sauterelles qui se sont répandues sur toute la terre. Et ils avaient pour roi l'ange de l'abîme, l'exterminateur. D'ailleurs, selon Apocalypse chapitre 2 verset 7, on représente la bête qui émerge de l'abîme et fait la guerre aux deux témoins de la divinité. Enfin, l'ange du Seigneur descend du ciel. L. Apocalypse 20, chapitre 1 verset 3, tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, le lia et le jeta dans l'abîme, pour y demeurer mille ans, et scella sur lui l'abîme sans fond, de sorte qu'il ne pouvait pas s'échapper pendant un mille ans. L Apocalypse, chapitre 9, décrit deux malheurs. Le premier malheur est le déchaînement du pouvoir de Satan contre les juifs apostats. Voir le chapitre 9, verset 1 à 12. Le second malheur est le jugement mortel contre les hommes de l'Empire romain, voir Apocalypse chapitre 9 versets 13 à 21. Le sixième ange sonne de la trompette. Le malheur qui suit est beaucoup plus caractérisé par l'action de l'homme et est plus providentiel. Il est dirigé contre les habitants de l'Empire latin. Les instruments de ce jugement sont déchaînés d'au-delà de l'Euphrate. Une foule innombrable de cavaliers. Mais ce n'est pas tout. Leur conscience, les cuirasses et leurs paroles, leurs bouches sont sous la puissance de Satan, en jugement de la part de Dieu. Cette fois, les hommes sont frappés de mort. La bouche de ces instruments du jugement exhale la puissance de Satan et leur influence doctrinale est satanique. Par ces deux choses ils nuisent. Je ne crois pas que la mort ici soit simplement physique. Je suppose qu'elle signifie devenir apostat. Download this de e book for free at the ne radio website. Tombés, ne se cependant radio de TV de Denelik Shalom.blogspot.com de Shalom Shalom God bless you. 9. Shalom. Dieu vous bénisse. Spot .com. Shalom. God bless you. Shalom.